Bonjour à tous, merci de votre présence pour ce webinaire. Il est pile 11 h 30 je vais vous proposer de patienter 30 secondes pour qu'on s'assure, 30-40 secondes pour qu'on s'assure que tout le monde soit connecté. Est-ce qu'en attendant, je peux vous demander de me mettre un petit message dans votre chat pour me dire si vous m'entendez bien, si vous voyez bien, la présentation et nos deux petites têtes en bas. Valentin me dit parfait, c'est tout bon, tout est OK. Génial. Euh, je profite également de ces 40 secondes euh, pour vous dire euh, qu'aujourd'hui, on va être assez nombreux. Donc en fait, dans l'idée, euh, un peu comme d'habitude, je vais vous demander de ne pas mettre de questions dans la partie de chat, dans laquelle on est en train de se dire bonjour là à l'instant, mais d'utiliser vraiment l'onglet questions qui est juste à côté, euh, pour que nous, on puisse en fait récupérer ces questions au fur et à mesure du webinar et surtout à la fin où on va prendre 5 à 10 minutes pour répondre à vos questions. Euh, pour ces mêmes questions, encore une fois, vu qu'on est nombreux aujourd'hui, s'il y a des questions auxquelles on ne répond pas, euh, avec Sandrine, on va récupérer nous, toutes les questions, côté celle-ci, côté Galcanti, et bien sûr, on répondra à tout le monde. Donc euh, voilà, une question auxquelles on ne répond pas aujourd'hui pendant le webinar n'est pas une question perdue. Alors, je vais laisser. En tout cas, ça a l'air de bien fonctionner pour tout le monde. Euh, je vous propose qu'on commence. Euh, donc, Je me présente, Anthony, euh, de chez celle et je suis accompagnée de Sandrine, de chez Quanty. Bonjour. Euh, je commence par vous donner un peu de, euh, un peu de contexte par rapport à ce webinaire. Déjà, je vais commencer par, euh, par vous demander si pour vous, ça se passe bien, le confinement. En tout cas, nous, on l'espère. Euh, C'est un nouveau confinement qui vient d'arriver. Donc, euh, on souhaite vraiment vous accompagner pendant ce confinement sur ce type de webinaire, euh, parler de digitalisation et surtout vous accompagner euh, dans cette digitalisation qui est évidente. Euh, Aujourd'hui, il faut se digitaliser, mais qui devient en plus euh, urgent euh, pour tout le monde. Donc, voilà, j'espère que pour tout le monde, ça se passe bien. Sachez qu'en tout cas, euh, nos équipes respectives, chez Ed Conti et chez celle-ci, euh, sont mobilisées. Donc, on peut répondre vraiment à vos besoins de, de digitalisation euh, pour vous accompagner, pour pas que ce soit fait seulement dans l'urgence, mais aussi euh, dans la qualité. Voilà. Bon, pour le contexte de ce webinar, euh, pour ceux qui nous connaissent chez celle-ci, vous connaissez peut-être le Digital Club, euh, on a l'habitude de vous présenter des partenaires euh, qu'on qu qu liste sur la marketplace celle-ci. Euh, Aujourd'hui, on a vraiment souhaité euh, parler avec vous euh, et surtout échanger avec GetCanti euh, parce que c'est une solution euh, vraiment très intéressante qui va pouvoir alimenter en fait, votre CRM avec des leads déjà qualifiés. Euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, alimenter son équipe commerciale, c'est euh, une des premières inquiétudes d'une entreprise pour qu'elle soit pérenne et qu'elle puisse grandir. Donc, on l'alimente de façon naturelle avec un site Internet. Euh, on va avoir des demandes entrantes de démonstrations, d'informations sur un outil que vous vendez, sur un service que vous proposez, par exemple. Euh, bien, vous allez voir que Canty vous propose, en fait, de générer encore plus grâce à votre site Internet et toujours dans le confort pour, pour vos équipes commerciales. Euh, je vais tout de suite démarrer avec vous. Donc, vous voyez euh, le thème de ce webinaire, « alimenter votre CRM avec des leads qualifiés ». Je commence par vous présenter celle-ci. Une grande partie aujourd'hui, euh, vous, vous nous connaissez déjà. Euh, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, ben, je vais prendre deux minutes pour vous expliquer qui en est. Celle-ci, on a été créé par nos deux cofondateurs, Frédéric et Alain. Euh, ça fait maintenant 11 ans qu'ils ont créé celle-ci. Euh, celle-ci, à la base, c'était pour répondre à un besoin évident de suivi de clients de relations clients et pour aller plus loin vers de la facturation et vers de la comptabilité. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, celle-ci, c'est environ 4800 clients, ça évolue très vite, et 19 000 utilisateurs. La différence entre ces deux chiffres s'explique tout simplement parce que quand on a un compte, celle-ci, on est amené à avoir plusieurs utilisateurs sur un même compte. On peut avoir 15, 20, 100, 200 personnes sur une équipe commerciale qui utilise un CRM par exemple. Et pendant qu'on parle de CRM, je vais vous parler des outils celle-ci. Donc celle-ci, c'est trois grands outils. C'est le selfie CRM, c'est euh, la facturation et la comptabilité. Dans ces trois outils, il y a une somme importante de fonctionnalités. Euh, et aujourd'hui, moi, je vais m'attacher à vous expliquer euh, plutôt la partie CRM, alors qui est forcément très en lien avec la facturation, mais euh, plutôt cette partie CRM qui va être naturellement alimentée euh, par GetCanty. Et je passe la parole à Sandrine. Je te remercie Anthony. Déjà merci à celle-ci pour l'invitation. On adore déjà travailler avec vous, mais si on peut continuer et renforcer nos échanges, c'est top. Pourquoi Parce qu'effectivement, côté GetCanti, on est aujourd'hui un outil d'aide à la prospection B2B, donc uniquement B2B. Ces deux opportunités identifiées par l'intelligence artificielle de notre plateforme, on va y revenir par seconde. Donc quand je parle d'opportunité, c'est bien une opportunité de business, que ce soit une opportunité en nouveau lead, en newbies ou, euh, ou bien euh, sur de l'upsell client aussi. Euh, Aujourd'hui, on compte 500 clients B2B euh, et on a 27 collaborateurs euh, sur Paris euh, alors euh, nous aussi on a été euh, fondé par euh, deux personnes qui sont euh, Xavier et Hervé euh, et, et on a euh, justement euh, à cœur d'augmenter euh, la lead gen de, de tous nos clients euh, et on fait plein d'autres choses hein, mais aujourd'hui on est vraiment concentré sur la lead gen euh, et on a jusqu'à plus de 30% de conversion aussi sur des cibles directes, euh, on le verra aussi, euh, notre challenge est pour pourquoi euh, GetQuanty a été euh, lancé euh, C'est vraiment, vraiment de partir du principe, finalement, euh, et tu peux passer les slides, Anthony, euh, sur le fait qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'action marketing, vous faites beaucoup d'action marketing, et euh, il y a des besoins, finalement, d'identifier ce qui se passe sur votre site Internet. Donc, en fait, on est un outil euh, d'intelligence commerciale, et d'analyse marketing qui va vous permettre de détecter toutes les entreprises qui s'intéressent à vous euh, sur votre site web, d'identifier les, les décideurs qui ont potentiellement un projet et d'optimiser les budgets marketing via des tableaux de bord. Euh, donc là, tu peux aussi euh, passer cette, la slide pour revenir sur le constat phare. Comme je le disais au départ, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions marketing. Et vous faites beaucoup d'actions marketing, que ce soit de l'emailing, de l'adWords, du SEO, etc. J'en passe énormément. De l'organisation d'événements, mais aujourd'hui, c'est compliqué, euh, sauf sur le digital, comme on est en train de le faire là. Et finalement, le résultat chez les... Tous nos clients en moyenne, euh, et même nous-mêmes, hein, euh, sur des formulaires euh, de contact remplis, que ce soit des demandes de démo, des demandes de devis euh, ou des demandes de contact tout simplement, euh, on a 2% finalement qui sont convertis et autrement dit, 2% de visiteurs qui laissent leurs coordonnées. Donc, c'est hyper frustrant finalement de faire beaucoup de choses et pour très peu de résultats. Euh, donc, en conclusion, il y a 98% de votre trafic qui reste anonyme 98% des visiteurs qui laissent aucune trace. Et dans ces 98%-là, euh, nous, on aime à dire, et c'est ce qu'on constate chez nos clients, ils vous visitent pas par hasard. Euh, personne ne va sur un site web euh, comme ça. On n'atterrit pas... Euh, de dessus, ce, c'est forcément qu'on est venu via une recherche ou via une recommandation. Euh, on trace, finalement, tous les parcours qui ont été réalisés, tant sur des pages tarifs ou des pages formulaires euh, ou, ou même des pages d'articles euh, et tout ça pour vous restituer euh, ces infos de sorte à ce que les sales euh, puissent avoir, euh, bah finalement, un contexte et puissent recontacter ses prospects. Donc, autrement dit, si on peut résumer, finalement, on vous aide à identifier euh, tout ce qui se passe sur votre site internet pour les transformer en opportunités. Euh, et c'est ce que je disais justement sur sur les chiffres au départ. Euh, et donc, tous ces leads-là, finalement, qui, qui étaient invisibles jusqu'à maintenant et que on va rendre visibles euh, sur votre interface GetCanty, l'objectif étant de les pousser aux commerciaux et quand on dit ça euh, forcément vient le sujet crm pour ceux qui n'en ont pas bah welcome c'est justement le webinaire pour découvrir celle ci euh, et ceux qui euh, en ont déjà euh, notamment avec celle ci de pouvoir connecter cette data euh, et, et de, la, de la voir directement dans votre crm puisque dans l'idéal euh, on a un super outil euh, friendly qui peut être utilisé paramétré facilement euh, aujourd'hui chez nos clients c'est plutôt côté marketing euh, qu'ils l'utilisent euh, en temps réel pour paramétrer tous les éléments. Et côté sales, bah, dans l'idéal, euh, bah, ils reçoivent les leads typiquement en alerte, en temps réel, sur leur CRM, parce que c'est leur outil habituel. Donc, vous n'avez pas besoin, finalement, de euh, les former à un outil nouveau. Euh, vous avez plutôt besoin de les former sur euh, une accroche nouvelle, puisque c'est des leads qui sont venus sur votre site, qui se sont intéressés à vous, qui sont chauds mais qui n'ont pas laissé leur, leurs coordonnées. Donc, c'est plutôt ça au niveau euh, formation d'accroche sales plutôt qu'un nouvel outil. Donc, euh, donc c'est vraiment euh, très important de pouvoir connecter les deux euh, pour euh, identifier euh, bah, une nouvelle source de lead euh, qui finalement vous permet de capitaliser sur l'existant. Et on est bien euh, sur ces sujets-là en ce moment où euh, débourser plus, c'est compliqué. Euh, en tout cas, de nouvelles actions. Maintenant, capitaliser sur ce que vous faites déjà euh, je pense que c'est euh, finalement le, la clé euh, aujourd'hui. Oui, pour, rebondir, pour rebondir un peu sur ce que Sandrine vous dit euh, vous dit là, euh, on est tous un peu dans le même cas. Quand on a une entreprise, on essaie d'avoir un site internet qui attire, on essaie de créer du contenu, euh, de se référencier sur Google, tout ça pour pouvoir attirer un maximum d'audience sur le site internet. Euh, là, c'est assez magique ce qui vous est proposé. Hein. Ça veut dire que euh, en plus de réussir à attirer vers un formulaire de contact, on va pouvoir dire euh, vous avez pris contact avec nous donc on vous rappelle euh, pour des renseignements par rapport à un produit, par rapport à un service mais on va pouvoir faire encore plus on va créer peut-être un, un, un deuxième chemin euh, avec vos sales, avec votre équipe commerciale et votre équipe commerciale va pouvoir rappeler en disant euh, voilà, vous nous connaissez vous êtes venu nous voir euh, est-ce que je peux vous aider par exemple euh, on, on, on est quand même sur de l'alimentation beaucoup plus large, comme on a pu le voir, 2% 2%. Enfin, c'est vraiment extrêmement minime, ce qui va jusqu'à une demande de, de, de renseignement. Donc, on a aujourd'hui 98% potentiel, à savoir que euh, Sandrine va vous expliquer qu'on va pouvoir quand même le filtrer. On ne va pas euh, vous demander, de demander à vos commerciaux d'appeler tout le monde, de contacter tout le monde, mais vraiment peut-être votre cible à vous. Mais c'est euh, une source d'alimentation euh, impressionnante pour votre équipe commerciale. Et une alternative à de l'autre bande euh, qui peut être quelquefois compliqué à mettre en place. Il faut des profils vraiment très particuliers pour, euh, pour aller travailler sur de l'autre bande. Là, on est vraiment sur des personnes qui vous connaissent. Donc, on ne pourrait pas, on peut pas appeler ça de l'autre bande. Voilà. Exactement. Effectivement, pour, euh, pour finir sur, euh, sur cet apport-là de, de lead nouveau, euh, vous voyez en fait sur l'écran euh, une rapide capture où, où l'idée, c'est euh, finalement de, de vous amener sur euh, la page euh, d'accueil finalement de, de la solution et la page principale euh, où vous avez toute la liste des sociétés euh, qui vous visitent avec euh, des critères que ce soit de NAF, euh, de, de zone géographique euh, ou encore de taille et c'est grâce à ça justement Anthony euh, tu te disais très bien qu'on va pouvoir filtrer ce qui vous intéresse le mieux et on va pouvoir créer ce qu'on appelle des personas, ce que j'ai entouré, qui est un petit peu petit sur la slide euh, mais on va pouvoir filtrer persona par persona euh, pour faire en sorte de bah, finalement si votre cible, c'est des PME euh, de euh, 100 à 500 collaborateurs euh, dans le secteur euh, euh, de l'éditeur de logiciels, par exemple, euh, et bien typiquement, vous allez pouvoir le paramétrer dans la plateforme et lancer des actions derrière, euh, que ce soit euh, de retargeting d'email euh, directement dans la plateforme, de call direct euh, auprès des sales. Euh, ça peut être aussi euh, des pop ups qui vont être lancés euh, en fonction justement de, de cette typologie de cible qui, qui vous attire euh, et de personnaliser le sujet. C'est-à-dire que une fois que vous pouvez identifier que c'est euh, un éditeur de logiciel pile dans votre cible qui, va, qui passe sur votre site web, vous pouvez facilement imaginer que quand on leur publie une pop-up avec un témoignage client adapté à leur secteur, vous imaginez que ça convertit beaucoup mieux. Et donc, je vous re ramène sur le chiffre de départ que je vous disais, où on peut augmenter jusqu'à 30% la conversion supplémentaire sur ces sujets. Euh, et effectivement, je, je prends juste un petit aparté parce que ça va être une question qui va être posée. Euh, mais comment vous faites euh, cette magie-là euh, Puisque finalement, c'est pas tout à fait de la magie. On part euh, de, de l'analyse, on pose un petit tracking, euh, un petit tracker sur votre site web comme celui de Google Analytics, en fait, tout simplement. Euh, donc, ça se met en haut, en dessous, donc hyper facile. Et dès le lendemain ou même deux heures après, euh, vous pouvez avoir, grâce à l'IP, euh, et qu'on matche avec euh, notre numéro de sirène et euh, et qu'on vous fournit l'entreprise, ça permet justement d'aller jusqu'à ce niveau d'entreprise. Et aujourd'hui, on a la meilleure base de données B2B euh, sur ces sujets euh, et qui vous permettent de pouvoir euh, euh, bah, y voir quelque chose sur votre trafic. Et ensuite, via d'autres méthodes comme de l'emailing, on peut aller jusqu'aux visiteurs, euh, mais j'y reviendrai. Euh, il peut y avoir aussi beaucoup de questions sur le sujet et, et, euh, et si vous avez besoin d'aller plus loin, on peut aussi faire une démo spécifique dans votre contexte euh, un peu plus tard. Et en effet, on a déjà pas mal de questions, Sandrine, pardon, je te coupe. Euh, ouais. Je regarde juste rapidement, je crois qu'il y a eu quelques questions sur sur les, les données RGPD qui inquiètent toujours beaucoup, euh, mmh. beaucoup nos clients, nos prospects. Euh, Est-ce que toi, tu peux les rassurer par rapport à ça, euh, par mmh. rapport à la récupération des données Ouais, carrément. Euh, alors, euh, à partir du moment où on vous livre euh, des infos entreprises, euh, il n'y a quasi pas de question RGPD puisqu'on ne va pas jusqu'à la personne physique. Donc là, euh, quand euh, je vous parle d'identifier toutes les entreprises qui passent sur votre site web, euh, il n'y a, a finalement euh, pas de questions à se poser à part peut-être le, le petit cookie, justement, et, et on, on vous livre euh, les infos pour mettre à jour euh, les, les données de cookie au départ. Euh, la question se pose effectivement quand on va identifier le visiteur, euh, ce qui n'arrive pas, d'ailleurs je le précise, hein, à 100% des cas, hein, je ne veux pas vous décevoir, mais te, on ne pourra pas te, identifier tous les visiteurs parce que là, la CNIL euh, l'interdit. Euh, en revanche, on peut le faire quand c'est couplé à vos actions d'emailing en parallèle, donc avec vos propres outils. On peut se coupler et finalement analyser dans votre base de données euh, ceux qui visitent votre site déjà. Donc euh, là, clairement, c'est déjà dans votre base. Donc euh, si vous êtes euh, cohérent avec les RGPD, nous aussi, si vous l'êtes pas, ben, on le sera pas, mais, euh, mais ce sera votre propre donnée. Euh, là où on peut vous aider à faire un incrément de visiteurs, c'est par rapport à notre propre base de données de contact, euh, où vous pouvez acheter à travers la plateforme, quand on définit des personas, donc le même exemple de tout à l'heure, les TPE dans le secteur euh, édition logicielle, euh, vous allez pouvoir acheter des contacts depuis GetCanti, et ceux-là sont RGPD, euh, dans le sens où on a toutes les informations professionnelles toutes les colonnes qui vont bien pour sécuriser que ce soit vraiment une info pro et euh, dans un usage pro. Euh, et à partir de là, on va leur adresser un email. Et c'est là où apparaît aussi la, la nuance qu'on a et, et l'ouverture qu'on a euh, en B2B aujourd'hui par rapport au B2C, la chance sur laquelle il faut surfer. Euh, c'est qu'aujourd'hui, on va s'adresser à un visiteur non pas parce qu'on sait qu'il a visité mais parce que son entreprise s'est intéressée euh, à vos à vos produits et c'est ça la subtilité et finalement le euh, le côté euh, où il n'y a pas de souci niveau RGPD puisque on a toute l'info de parcours de la société en question euh, en général vous allez contacter des entreprises avec des parcours chauds à partir du moment où ils se sont beaucoup intéressés à vos à vos solutions vous allez finalement tout simplement euh, lancer un appel euh, à vos bailleurs persona. Donc, si c'est, par exemple, le directeur marketing que vous ciblez, vous allez euh, peut-être envoyer trois emails, euh, un au directeur marketing, euh, un peut-être euh, au chef de projet marketing, un autre au sales et un autre à, euh, à la direction générale, par exemple. Mais ça va forcément être des personnes qui sont partie prenante de la décision euh, d'un outil comme celui-là. Et dans ce cadre de figure-là, euh, c'est RGPD. Donc, on n'a pas, euh, pas de soucis. Et aujourd'hui, on a des entreprises comme Orange ou comme, euh, ou comme euh, tout simplement euh, euh, MMA qui nous utilisent. Euh, donc, ça, ça permet de, euh, de rassurer aussi sur ces points de vue-là où on est très clairement audité au quotidien sur ces... Parfait, voilà. Pour... merci pour ta réponse. C'est très clair. Euh, je crois qu'on est... Hop. Je bascule si si c'est bon pour toi, je bascule sur la partie CRM. Bien sûr. On pourra okay. répondre euh, un petit peu plus longuement. à ouais, on va questions. répondre. Alors, il, y a, il y a beaucoup de questions hein, qui, qui arrivent, on va y répondre. Euh, il y en a aussi beaucoup sur la partie euh, lien entre les deux solutions. C'est pour ça que je bascule directement sur la Exactement. partie CRM. On l'aborde ensemble et ensuite, on revient rapidement sur les questions. Euh, comme vous l'avez expliqué, Sandrine, là, vous avez un outil assez formidable pour générer euh, des leads, pour générer des, des possibilités de contacts, générer des contacts. Euh, Qu'est-ce que vous allez en faire donc, euh, comme, comme vous l'a dit Sandrine, euh, GetQuanty va être une solution qui va être utilisée plutôt sur une partie marketing. Euh, C'est là qu'on va euh, déterminer le persona, donc votre cible, euh, pour être très clair, euh, qui vous voulez cibler, quel type d'entreprise, euh, quel type de contact. Et ça, ça va être euh, l'alimentation de votre CRM. On va pouvoir tout envoyer dans votre CRM, celle-ci, pour pouvoir euh, le travailler dans les meilleures conditions possibles. Celle-ci, CRM, c'est une base de données. Euh, c'est la possibilité de stocker les interactions clients euh, pour faire de la relation client. Et dans notre outil CRM, on a une fonctionnalité de prospection. Cette fonctionnalité de prospection, euh, elle est sous forme de tunnel de vente et d'opportunités euh, de contact. Je m'explique, un tunnel de vente, c'est euh, la possibilité de créer des étapes dans lesquelles vous allez faire glisser des opportunités pour les emmener dans un entonnoir jusqu'à les faire signer. Donc Vous pourriez avoir, vous pouvez en créer autant que vous voulez dans celle-ci, vous leur donnez la forme que vous voulez. Vous pourriez avoir par exemple cinq étapes avec une prise de contact, un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, l'envoi d'un devis et la signature par exemple. On pourrait imaginer ça. Et ce qui va être génial en le liant avec GetQuanti, c'est qu'on va alimenter automatiquement ce CRM. On va pouvoir, à partir du moment où on a choisi notre cible, se dire que quand ça rentre dans la cible, ça va automatiquement créer le contact dans celle-ci. Donc en même temps, je réponds à des questions que j'ai vu passer euh, sur, sur, sur, le, sur la partie question, euh, où on demandait justement le lien, comment ça va se passer, est-ce que ça va se créer automatiquement Donc oui, on va vous créer des contacts automatiquement, et vu que vous avez déjà ciblé, pré-ciblé dans GetQuanty, bah c'est des contacts que vous avez que vous avez envie de travailler. C'est des contacts que vous estimez peut-être, pourquoi pas, déjà chauds. Donc, euh, on vous apporte des contacts déjà préqualifiés. Un petit peu à l'image d'un site Internet. Hein. Euh, si vous connaissez celle-ci, vous savez que celle-ci va venir, euh, avec un widget, récupérer des informations de votre site Internet, euh, un, une formulaire de contact, par exemple. Euh, « Je viens sur votre site Internet, moi, Anthony, je suis intéressé par ce euh, que vous me proposez, et je vous laisse un message en disant « j'aimerais bien qu'on me recontacte. Bah, » Automatiquement, on alimente votre CRM. Ben là, on va beaucoup plus loin, on va l'alimenter euh, avec quelqu'un qui n'a pas forcément demandé à ce qu'on le rappelle, mais qui est bien intéressé par votre produit ou votre service, qui vous connaît et qui est venu potentiellement plusieurs fois sur votre page, sur la page produit, sur la page tarif. Euh, on, on a vraiment comme ça le parcours de ce prospect qui va être alimenté dans votre CRM. Euh, là, maintenant, je vais venir directement sur les fonctionnalités CRM. Donc, on comprend le lien entre les deux, on comprend que ça va être alimenté. Euh, à partir de là, on va pouvoir créer euh, automatiquement ces fameux contacts. Donc ça, je viens de vous l'expliquer. On va pouvoir l'assigner à des commerciaux. Donc, euh, vous pourriez avoir peut-être potentiellement quelqu'un qui va euh, être formé un peu différemment des autres, qui va avoir son propre schéma de prise de contact. Ce n'est pas habituel, ça veut dire que ce n'est pas juste, euh, on rappelle quelqu'un qui a demandé à être appelé, ça va demander un petit peu plus de travail, euh, peut-être des mails un petit peu plus qualifiés, euh, peut-être un petit peu plus de temps aussi, en termes de, de parcours de vente. Euh, on ne va pas être sur deux appels et une vente, ça va peut-être être un petit peu plus long. Donc, on pourrait imaginer que il euh, y a Jérôme chez vous, qui est spécialisé euh, sur ce type de lead qui vient de chez GetQuanty, et on va l'assigner sur tous ces nouveaux contacts qui sont euh, euh, qui sont mis directement dans celle-ci depuis GetQuanty. Et à partir de là, on peut leur envoyer une séquence euh, d'emails automatisés. Donc ça, c'est aussi assez génial dans celle-ci. C'est la possibilité de créer des scénarios d'emails euh, directement depuis vos étapes qui sont présentes dans votre tunnel de vente. Donc, par exemple, euh, on a un nouveau contact euh, qui a été créé par GetCanti euh, sur une entreprise. On voit que c'est pile dans ce qu'on veut. C'est vraiment le persona qui nous l'a amené. Euh, à ce moment-là, moi, je vais créer une opportunité euh, et je vais la mettre dans la première étape qui va être l'envoi, une séquence de, par exemple, trois mails sur trois jours avec euh, qui on est chez celle-ci. Ce qu'on peut faire pour lui, très ciblé par rapport à ce qu'il a été voir. Si vous vendez plusieurs produits, on va pouvoir cibler cette automation de mail par rapport aux produits, aux pages qu'il a été visité Donc, c'est vraiment intéressant. Euh, moi, je conseille toujours de faire du, euh, du personnalisé le plus que vous pouvez. Et ça, celle-ci, euh, notre outil d'automation va vous le permettre. Je vais pouvoir récupérer un nom, un prénom, le nom d'une société. Voilà, C'est vous qui allez décider un petit peu les variables que vous allez mettre dans ce mail. Mais mon conseil à moi, c'est de le faire le plus personnalisé possible. Donc j'ai envoyé, moi, cette séquence de mails automatiques. J'ai du tracking sur ces mails. Donc je vais savoir si les mails ont été ouverts, combien de fois ils ont été ouverts, à quel moment. Donc je vais pouvoir euh, continuer à faire monter la température en fait, de ce prospect. Euh, il est arrivé euh, déjà qualifié. et eh ben, Je vais continuer à le qualifier. Je vois ce qui l'a intéressé plus qu'autre chose. Et je pourrais même vous proposer à ce moment-là de remplir un formulaire. Ce serait encore plus... Euh, euh, bénéfique pour vous si à ce moment-là le contenu que vous lui avez envoyé, vous lui avez partagé deux livres blancs, vous lui avez donné un cas client et là on est tombé pile dans ce qu'il a besoin et il remplit un formulaire de démonstration et vous n'avez plus qu'à le recontacter. Euh, on va comme ça pouvoir continuer à euh, emmener notre opportunité de travail euh, vers le bout du tunnel, vers euh, le, le, le bout de cet entonnoir euh, de, de, de chez nos commerciaux. On a également la signature électronique. Donc ça, C'est une fonctionnalité qui est énormément utilisée. Euh, le contexte actuel, hein, je ne vous l'apprends pas, fait qu'on est obligé de passer par ces outils digitaux, mais même sans passer par cette obligation, euh, c'est un outil sur lequel il faut absolument se pencher. Euh, vous envoyez des devis, vous envoyez des propositions commerciales, passez par la signature électronique. Nous, on travaille avec Qsign, qui est français, euh, qui vous permet d'envoyer une signature électronique en deux clics. C'est très simple. Sur celle-ci, vous créez un devis. Au moment où vous envoyez le devis, vous choisissez un signataire sur le compte et il va recevoir en fait un mail pour dire que vous avez un nouveau document à signer. Et au moment où vous allez vouloir le signer, vous recevez un SMS avec un code secret pour avoir une double validation, tout simplement. Et ça a une totale valeur juridique. C'est très important. Et on a également, sur cette partie CRM, la création des scénarios de relance de devis. Donc ça, c'est aussi assez génial. C'est la possibilité de faire de la relance automatisée. Euh, celle-ci vous permet vraiment d'automatiser de, de, et de réduire les actions humaines euh, dans chaque étape de votre cycle de vente. C'est euh, aujourd'hui très important d'éviter à vos commerciaux euh, de passer beaucoup de temps sur des tâches répétitives qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Comme par exemple, nous, quand on envoie des devis avec celle-ci, euh, on utilise des modèles de devis. Donc, ça prend beaucoup moins de temps. Ils sont déjà pré-créés, pré-remplis. On peut les modifier et les envoyer. Ben, C'est la même chose pour les créations de, de scénarios de relance de devis plutôt que de se mettre des alertes pour relancer les devis avant échéance ou après échéance, euh, vous pouvez le faire de façon totalement automatique. Et encore une fois, avec des emails qui sont très personnalisés. Donc, vous voyez, on a essayé de réduire toutes ces actions euh, très chronophages, tout en gardant vraiment une relation humaine, euh, parce qu'il y a des actions que vous allez faire vous-même, et des mails très personnalisés. Donc, vous voyez, j'essaie de, de faire vite, d'être assez, assez concis sur, euh, sur ce parti traitement euh, CRM chez celle-ci, donc purement prospection, ça nous emmène jusqu'au devis, et ce que j'ai décidé de ne pas vous présenter aujourd'hui, c'est la partie facturation et compta. Mais n'oubliez pas qu'un devis chez celle-ci, en deux clics, est transformé en facture. Et que c'est aussi une grosse grosse valeur ajoutée pour, pour éviter de perdre du temps et éviter de faire des erreurs. Je continue. Je continue sur une partie très importante en ce moment, c'est la centralisation euh, de l'historique de vos échanges. Euh, c'est pouvoir retrouver à un seul endroit la totalité des échanges avec un prospect ou un client. Euh, c'est la base d'un CRM, ça veut dire que c'est la fiche client, c'est là où vous allez récupérer la totalité de l'historique. Alors Chez celle-ci, ça va être rangé de façon chronologique et vous allez pouvoir savoir ce que vous avez fait avec votre client, comment vous avez des échanges, par mail, par téléphone, euh, quels sont les, les, les commentaires que vous avez laissés, mais pas seulement les vôtres, ceux également de tous vos collaborateurs. Peu importe dans quel service ils travaillent chez vous, ils vont pouvoir avoir accès euh, à cette fiche client. Donc, ils vont pouvoir en fait renseigner des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, qui vont apparaître, euh, des échanges de mails, qui vont également apparaître dans cette fiche client. Vous voyez les commentaires, tous les différents contacts qu'il y a dans, dans cette société pour ce client ou ce prospect. Et également les documents de vente. Est-ce qu'on a déjà fait trois, quatre devis différents pour ce client Est-ce qu'on lui a déjà facturé deux ou trois fois nos services, par exemple C'est très, très important, euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous le voyez, euh, on travaille tous à distance. Euh, là, moi, je suis au bureau euh, chez celle-ci pour ce webinaire, je suis tout seul. Euh, mais je travaille quand même euh, en étroite collaboration avec tous mes collaborateurs. Parce que dans celle-ci, j'ai l'historique de ce que tout le monde fait euh, en temps réel. Et, et c'est également possible de joindre vos outils du quotidien à celle-ci. On va pouvoir alimenter, par exemple, cette historique des fiches clients avec des appels qui vont se loguer automatiquement parce que vous avez choisi euh, l'un de nos partenaires qui va euh, qui va se connecter à celle-ci, comme, euh, comme on le fait avec GetQuanty. Donc, encore une fois, c'est très important, cette digitalisation, euh, je suis convaincu aujourd'hui que vous savez tout ce que c'est un CRM et pourquoi il faut l'utiliser. Euh, c'est un peu le, le niveau 1 de la digitalisation. Il faut passer par le CRM pour avoir euh, un contact sérieux, euh, un contact irréprochable avec vos clients et vos prospects. Euh, chez celle-ci, on va également vous proposer le niveau 2 et le niveau 3 et de pouvoir intégrer tous vos outils du quotidien, comme c'est le cas avec GetCanti. Donc, si je résume un petit peu tout ça, uh, GetCanti va pouvoir vous fournir des leads et vous allez pouvoir les traiter très simplement et de façon très qualitative euh, avec celle-ci. Et en plus, euh, on va dire que c'est le, le, le plus qu'on va vous apporter, c'est que vous allez en plus pouvoir avoir euh, du reporting. Ça veut dire qu'en plus de vous dire, Agathe bah, va vous fournir plein de leads, mais vous allez pouvoir les traquer en fait. Vous allez pouvoir savoir lesquels fonctionnent. On vous a parlé de persona, de cible mais imaginons que votre cible, bah, bizarrement, vous vous trompez. Euh, il y a eu une grande période où tout le monde s'est un petit peu interrogé sur son persona, et on s'est rendu compte que quelquefois, le persona était un petit peu loin de ce qu'on avait en tête, de l'imaginaire euh, que pouvaient se faire les sociétés de leur persona. Et ben là, c'est aussi la possibilité euh, d'avoir des chiffres concrets. Euh, J'ai ciblé tel, euh, tel euh, métier euh, sur mon persona Get quantier, je me rends compte qu'en fait, c'est très difficile de vendre mon service ou mon produit euh, à, ce, à ce persona. Ben, je vais pouvoir en essayer d'autres. Et à chaque fois, on va récupérer euh, dans celle-ci, quand ça va être créé, la source de ce persona. Donc, on va pouvoir euh, l'identifier et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, au jour le jour, mais chaque mois aussi. Et voir euh, comme ça pourrait être le cas, par exemple, avec des sources qui seraient euh, salon professionnel, euh, qui seraient euh, formulaire de contact sur mon site, euh, parrainage, par exemple, qui sont, on va dire, les sources les plus courante, bah vous allez rajouter des sources get quanti, persona 1, persona 2, persona 3, et, et vous allez pouvoir dans votre tableau de bord euh, de chiffres, euh, que vous allez regarder euh, très précisément, je vous fais confiance, euh, pouvoir voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne un petit peu moins bien, et puis là où peut-être il faut faire du changement, et là où il faut y aller à fond, parce que ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est également très important. Euh, J'ai également cette slide que je voulais vous présenter sur euh, le travail en équipe et à distance, c'est un petit peu ce que je vous ai dit avant avec les opportunités, les appels, les commentaires. Euh, c'est important de l'écrire noir sur blanc parce que euh, bah parce que c'est l'actualité. En fait, vous êtes tous dedans en ce moment. Euh, si, si vous n'avez pas encore pris le temps de vous pencher sur un outil de CRM, euh, bah vous voyez que j'ai plein plein d'arguments euh, qui font qu'il faut vous y pencher euh, rapidement. Alors il y a cette notion d'urgence en ce moment, euh, mais faites-le quand même de façon euh, euh, qualitative, euh, prenez contact euh, par exemple avec les équipes celles-ci ou avec d'autres équipes, mais en tout cas, euh, prenez contact avec des équipes qui vont prendre le temps avec vous, vous présenter euh, les services, les solutions euh, et qui vont, euh, on va dire, vous prendre par la main pour vous expliquer ce qu'est la digitalisation et comment on passe l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Et surtout, euh, si vous utilisez déjà en plus GetQuanty, euh, il faut, faut bien traiter ces leads, c'est important, on est vraiment sur des leads qualifiés, euh, c'est de l'or, hein, clairement, ce, ce type de lead, euh, donc, il faut vraiment bien bien s'en occuper. Et là, on, on vous en donne un peu les armes. Je, vais, je crois que je suis bien sur la dernière slide. Oui, parfait. Euh, je veux juste ajouter que, bien sûr, on est disponible, euh, Sandrine comme moi et toutes nos équipes, pour répondre à vos questions. Euh, on, a, euh, on a les mails, euh, on a les chats, euh, moi également sur, sur LinkedIn, j'essaie vraiment de toujours toujours répondre, euh, même vous appeler quand vous avez des questions euh, par rapport à la mise en place par exemple de, de, de celle-ci donc on, on prend vraiment le temps, euh, chacun de notre côté de répondre, c'est important euh, ce que je propose Sandrine c'est qu'on passe un peu sur les questions ouais. euh, il est, ça fait déjà 30 minutes j'ai été bavard encore une fois, mais qu'on puisse répondre à quelques questions euh, ouais. avant, avant de vous laisser en paix ouais, pour aller ouais. manger pendant que, que tu parlais j'ai répondu à l'écrit à certaines euh, bon, du coup tu, tu peux passer celle du dessus euh, où il y a beaucoup de questions effectivement sur le télétravail euh, qui nous demandent est ce qu'on identifie euh, euh, oui parce que c'est vrai qu'on passe par de l'ip et quand on est en télétravail c'est plus compliqué mmh. mais euh, oui ça marche parce qu'heureusement on a d'autres méthodes que ça euh, comme je disais avec euh, l'envoi d'emailing avec la coutilisation euh, et aujourd'hui pour euh, un, un petit exemple euh, dans la première vague où c'était beaucoup plus restrictif, euh, nos clients ont perdu 10 points d'identification en moyenne euh, et, et finalement. Euh euh, cette perte-là a été compensée sur le sur le fait qu'il y a eu beaucoup plus d'ouverture d'email. Donc euh, notre méthode 2 pour identifier fonctionne très bien. Et, euh, et aussi un maximum de joignabilité, euh, malgré ce qu'on pourrait penser, en fait, on en tout cas les prospects étaient plus joignables, en davantage joignables en télétravail, que ce soit par email ou téléphone. Euh, donc il était plus facile de trouver le bon décisionnaire euh, à, avec ces méthodes de travail. Et justement, on a monté euh, une petite cellule de un webinaire un peu workshop euh, et de task force pour euh, avec un de nos commerciaux justement qui explique à nos clients euh, bah, comment lui il fait pour euh, en télétravail prospecter euh, avec GetCanti. donc euh, ça on peut aussi euh, accompagner donc il y avait pas, pas mal de questions là-dessus ouais, euh, je vois euh, également des questions sur euh, euh, un peu plus sur celle-ci j'ai euh... Est-ce que, alors c'est une question de Boris, est-ce que celle-ci est une alternative à HubSpot ou un complément euh, Alors, chez celle-ci, ce qu'on aime bien, nous, euh, c'est pouvoir vous accompagner, euh, peu importe ce dont vous avez besoin, euh, pour être clair, aujourd'hui, nous, on peut faire la même chose qu'HubSpot, mais si vous êtes attaché à HubSpot, nous, on peut venir en complément. Ça veut dire qu'on a, comme je vous le disais, un outil CRM, un outil facturation, un outil comptabilité. Euh, on sait faire. Euh, on sait venir vous apporter de la facturation, par exemple. Mais aujourd'hui, on est très, très efficace également dans la partie CRM. Donc, euh, dans l'idéal, euh, Boris, euh, venez vous créer un compte test euh, chez celle-ci. C'est tout à fait possible. On vous laisse, en fait, autonome pendant 15 jours pour tester la solution. Euh, vous allez voir, vous ne serez pas perdu. Vous allez, euh, vous allez retrouver des, des fonctionnements que vous connaissez déjà, euh, que vous avez déjà pu euh, appréhender. On est très, très fier de notre UX. Donc, vous ne serez pas perdu. Euh, on a également nos équipes qui sont là pour vous aider, euh, peut-être prendre... Euh, vos besoins aujourd'hui, ce que vous faites déjà dans HubSpot, et puis vous le transposez dans celle-ci pour vous montrer comment on peut prendre la main euh, sur HubSpot et vous apporter encore beaucoup plus. Alors. Ce webinaire sera-t-il disponible en replay Oui, tout à fait. Euh, ce webinaire, en fait, à partir du moment où vous êtes inscrit sur Livestorm, vous avez la possibilité de le retrouver. Euh, nous, on va également se le partager avec Sandrine pour pouvoir le, le, le diffuser euh, chacun de notre côté, mais en effet, sur Livestorm, vous pourrez tout à fait le retrouver. Effectivement, il y a eu des questions aussi. Tu le disais au début sur la connexion entre nous deux. Alors, on a dit qu'effectivement les leads en fait qui sont détectés peuvent être dans l'intégralité pousser dans, dans celle-ci. Ce qu'on recommande plutôt, c'est de pousser des, des personas, donc vraiment vos cibles privilégiées pour ne pas noyer les sales de nouveaux leads, en fait, puisque avant, on est dans un monde, avant GetQuanty, où on n'a pas assez de leads, et après, finalement, on en a trop. Euh, donc, il faut bien les filtrer, comme tu disais, Anthony. Euh, et donc, ça, c'est pour, finalement, tous les nouveaux leads qui sont anonymes, mais il y a aussi toute la partie que vous avez bien mis à jour dans celle-ci, comme euh, vos clients actuels, euh, comme euh, vos prospects qui sont actifs, sur lesquels vous êtes en démarche commerciale. Et en fait, finalement, dans l'autre sens, celle-ci peut diffuser les infos dans GetQuanti. Et on peut imaginer, par exemple, quand vous avez peut-être 30 pistes, voire plus, actives pour un commercial donné, on est capable, du coup, grâce aux infos poussées par celle-ci, de vous détecter une alerte temps réel, par exemple par email ou alors sur un outil comme Slack, par exemple, et de vous dire, hé, bah, hey, il y a cette, cette euh, entreprise-là avec qui tu es en échange euh, qui est en ce moment sur ton site web donc c'est aussi le moment soit d'activer la cellule de point, <rire> si s'il y a un chat euh, en ligne euh, soit de l'appeler directement euh, et c'est au moment de sa visite où euh, potentiellement euh, il va y avoir, y avoir peut-être un raccourcissement de son cycle de vente. On peut imaginer qu'une entreprise qui a dit bah « non, on, on se rappelle en janvier », ce qui est souvent le cas en ce moment euh, lié aux annonces. Euh, finalement, si on voit qu'il y a trois visites sur le site web de cette entreprise en question la semaine d'après, euh, cette, euh, cette objection, euh, bah, c'est peut-être finalement que ça s'est réchauffé plus vite que prévu. Euh, et sans un outil de tracking comme ça, et sans justement le partage des infos celles-ci en temps réel, euh, c'est plus difficile à, à monitorer euh, et à aider euh, finalement les sales. Donc c'est vraiment euh, euh, pour nous quelque chose de gagnant euh, de coupler les deux solutions euh, vraiment en temps réel. Oui, complètement. Et je te rejoins complètement sur ce point Sandrine en disant que euh, le... le, le... Cette image de Slack que tu viens de nous donner est très efficace, on l'a testé également et c'est vraiment bien de pouvoir et alimenter son CRM et d'avoir ce type d'alerte de visite et revisite et revisite pour dire qu'un un, un prospect qu'on a estimé euh, de chaleur moyenne on va dire est monté en température très rapidement par exemple avec la situation actuelle pourquoi pas, euh, et que c'est peut-être le moment de le recontacter, peut-être différemment euh, que par mail et, et peut-être prendre son téléphone et l'appeler directement. Euh, je te rejoins complètement là-dessus il y a beaucoup beaucoup de questions donc euh, moi je, je continue un petit peu à écrire euh, au fur et à mesure peut-être qu'en parallèle tu peux nous montrer euh, euh, bah, où est-ce qu'on peut en plus des, des contacts qu'on typiquement euh, soit sur celle-ci soit sur GetQuanty, tu peux aussi montrer là où tu, tu développes euh, euh, GetQuanty, l'offre sur ton site web puisqu'il y a une, euh, un code promo qu'on met en avant ouais, complètement euh, c'est une information importante euh, en fait quand vous, quand vous êtes client celle-ci, quand vous êtes client GetQuanty, euh, on a la possibilité de vous faire des offres, donc là ce que je vous montre en fait, c'est notre marketplace celle-ci, c'est là où on vient euh, vous présenter nos partenaires euh, et on a bien évidemment une page avec GetQuanty, euh, ce qui veut dire que quand vous êtes client celle-ci et que vous allez chez GetQuanty vous avez deux mois offerts avec un code spécifique, le code celle 19 Et à l'inverse, quand vous êtes client Guide Quantique, vous arrivez chez celle vous avez 20% sur votre abonnement. Celle-ci, c'est un abonnement annuel, sans reconduite tacite. Donc, vous vous engagez chez nous pour un an avec des modalités différentes de, de paiement, si vous voulez payer au mois par exemple ou à l'année. Pour ce qui est de la tarification, c'est très simple. On a un simulateur ici sur notre site. Donc, vous allez sur gocelle et vous allez pouvoir retrouver tout ça. J'ai en plus euh, sur cette page GetCanti, donc un résumé euh, évidemment de, de ce que peut faire GetCanti pour vous, également un résumé du lien, euh, de, de ce qu'on vient de vous expliquer en, en quelques minutes à l'oral, c'est également écrit, et je vous ai fait une vidéo euh, qui est juste ici, euh, vous pouvez venir la voir, c'est une vidéo euh, qui va vous montrer en fait euh, très précisément j'ai envie de dire techniquement, mais c'est vraiment pas technique à mettre en place, mais qui va vous montrer le lien en fait entre les deux solutions. Comment on le met en place en les cinq clics euh, J'ai créé le lien entre les deux. Euh, J'alimente directement mon CRM avec mes euh, différents personas, mes euh, différentes cibles euh, que j'ai choisies sur sur GetQuanty. Donc encore une fois, c'est vraiment très simple. La vidéo, elle dure, euh, elle dure deux minutes. Donc, pour vous dire que si elle dure deux minutes, c'est que c'est vraiment très très simple. Euh, on est, on est, on a déjà dépassé pratiquement dix minutes. Ce que je vous propose, euh, c'est que nous, chacun de notre côté, on récupère les questions. Cet après-midi, on se partagera les questions que vous avez euh, pu évoquer directement sur l'onglet. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu répondre à tout le monde. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de participants aujourd'hui. On en est d'ailleurs très heureux. Donc, on, on récupère tout ça. On revient vers vous. Sachez encore une fois que nos équipes sont disponibles. Donc, euh, venez, venez vers nous également si vous avez des questions un peu plus précises. On est vraiment mobilisés pendant cette période pour vous aider et vous accompagner, pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Euh, évidemment, on reviendra également vers vous euh, par rapport aux questions qui sont restées sans réponse. Euh, Peut-être, Anthony, tu peux oui. aussi partager le lien euh, sur lequel ils peuvent avoir soit une démo de, de celle-ci, soit euh, une prise de contact euh, avec... Complètement. Euh... Je vais, je vais vous mettre deux liens, en fait, dans le, dans le chat. Euh, je vais vous mettre le lien et de la Marketplace euh, et euh, d'une formulaire de démo chez nous pour que vous puissiez euh, demander une démonstration avec l'un de nos experts, si vous le souhaitez. Euh, c'est bien sûr totalement gratuit. Notre expert peut prendre une demi-heure, une heure avec vous s'il le faut. Et ce qui est très sympa, alors j'imagine que Galcanti fait la même chose, mais ce qui est très sympa, c'est qu'on se met vraiment à votre place, on récupère la, la totalité de vos besoins et on vous explique comment on va pouvoir euh, comment on va pouvoir les utiliser dans celle-ci, comment euh, celle-ci va répondre à ces fameux besoins. Yes. Moi, j'ai partagé aussi notre lien où on peut se mobiliser dès maintenant si vous avez une pause à midi que vous voulez creuser tant que c'est chaud. Donc, c'est possible et sur le reste de la semaine, évidemment. Parfait, mais idem pour nous. Euh, encore une fois, merci à tous euh, d'avoir été présents aujourd'hui. Vous avez été très nombreux. Euh, C'est vraiment, vraiment toujours un plaisir de pouvoir partager avec vous. Alors, on aimerait pouvoir le faire encore plus euh, via les questions, vu qu'il y avait beaucoup de monde, ce n'était pas possible. Euh, mais voilà, sachez que, pour ma part, je suis totalement ouvert à, à discuter avec vous si vous le souhaitez. Appelez-nous, envoyez des messages, passez sur LinkedIn. Euh, on, on, on aime ça, pouvoir échanger avec vous, vous donner nos petits tips, nos petits conseils euh, par rapport à la digitalisation et bien sûr, parler de nos solutions. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, Sandrine. Chouette. <rire>